3, 14, 15, 92, 6, 5, 3, 58, 97, 93, 23, 84, 62, 64, 33, 83, 27, 95, 0. J'avoue que la première fois que j'ai vu cette scène, je me suis dit que c'était uniquement réservé à de la post-production ou à 1% de la population qui s'amusait à retenir des décimales inutiles ou qui avait une capacité de mémoire extraordinaire. Et quand je me suis rendu compte qu'il fallait seulement 10 minutes d'apprentissage pour connaître les 30 premières décimales de pi avec les bonnes manières et les bonnes techniques, bah je suis resté assez étonné, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à apprendre, ou plutôt vous parler de Johan et Valentin qui vont vous apprendre à apprendre ils m'ont contacté il y a à peu près deux mois et ils m'ont dit voilà on a un programme pour apprendre à apprendre parce qu'à l'école on nous apprend jamais des techniques d'apprentissage on te dit apprends par cœur et débrouille toi et si tu n'y arrives pas c'est ton problème mais ça nous regarde pas et c'est vrai que je me suis dit c'est un problème qui est important de soulever on nous apprend pas à apprendre donc c'est un domaine sur lequel j'avais commencé déjà à m'intéresser donc par exemple avec ce livre mais ce livre j'ai jamais eu le temps de le terminer parce que j'ai directement basculé sur leur formation et j'y suis resté quand même pas mal de temps, c'est à dire que j'ai épluché beaucoup de modules, j'ai regardé beaucoup de vidéos et ça m'a changé pas mal la vie au niveau apprentissage des cours. Alors je vais vous résumer un peu ce qu'ils ont fait au niveau parcours scolaire, ils étaient tous les deux en prépa économique, il y en a un qui a intégré l'EM Lyon et l'autre qui a intégré HEC. Donc autant vous dire que c'est des très très grosses écoles donc euh... Les techniques d'apprentissage, c'est pas du vent, et ils donnent carrément maintenant des cours à la Sorbonne. Donc, euh, autant vous dire que leur level, il est là, et euh, ils connaissent leur domaine. Ce n'est pas une vente comme ça sous le manteau ou quelque chose d'inintéressant ou fait par des amateurs. Vraiment, c'est quelque chose qu'ils ont travaillé pendant des mois, qu'ils ont mis à l'épreuve pendant leurs années d'études, et qui maintenant, ils dispensent des cours là-dessus sur apprendre à apprendre, comment bien optimiser sa mémoire, et donc, j'ai suivi le cours et j'ai appris des techniques d'apprentissage et ça m'a permis de gagner beaucoup de temps sur mes révisions à titre personnel. C'est vraiment un témoignage non influencé par le fait que ce soit un partenariat. Ça m'a vraiment permis de gagner beaucoup de temps au niveau de l'apprentissage de mes cours. Et donc, ça me laisse beaucoup de temps après pour faire des projets sur YouTube ou des projets autres. Donc, je vais vous présenter un peu leur site et les différentes formules qu'ils proposent. Donc, leur site Clever, il y a une formule pour les classes prépa, une formule pour les étudiants, une formule pour les études de droit et une formule pour les études de santé. Donc, je vais vous montrer celle des étudiants et celle de la classe prépa. Donc, pour la classe prépa, euh, je vais vous mettre au début. Hop, hop, hop. Alors, il est possible d'apprendre plus vite et grâce à une mémoire entraînée, il y a 27 épisodes et 7 chapitres. Donc, si vous voulez le détail des chapitres, vous avez toute la liste des épisodes ici qui est détaillée. Et franchement, c'est ultra complet. Vous allez voir pour le prix, je trouve que c'est vraiment rentable parce que un livre en général comme celui-là, c'est une vingtaine d'euros et c'est bah, 500 pages. Ce n'est pas forcément le plus facile à lire et il faut s'accrocher, il faut vraiment le vouloir. Là, c'est des vidéos, vous avez à peu près 3h30 de cours et vous avez des entraînements entre les cours, vous avez des QCM pour, vous, pour voir si vous avez bien compris le cours, vous avez des PDF à remplir. Donc vraiment, c'est un accompagnement ultra personnalisé. Ils sont très réactifs quand vous leur posez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Et vraiment, c'est un accompagnement de qualité, des modules vidéo de qualité. Et si vous le faites à votre rythme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire les 3h30 à la suite, faut laisser du temps entre chaque module pour bien apprendre les techniques et bien les mémoriser, bah vous allez gagner en efficacité de manière assez monstrueuse. Donc, pour la formule pour les prépas, elle est actuellement à 49 euros au lieu de 99. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à la prendre. Si vous rentrez en prépa en septembre, je vous conseille de la prendre et de la travailler pendant cet été. Comme ça, vous gagnerez au niveau temps de travail à la rentrée. Parce que, autant vous dire que la prépa c'est quelque chose de très chargé et de très dense. Ils ont aussi une formule étude, donc, ça il y a moins de spécificité pour la prépa, c'est-à-dire il y a 2-3 modules en moins enfin, je crois 4-5, donc ça permet ce module par exemple, enfin la formation en elle-même, une fois que vous aurez appris toutes les techniques de mémorisation, euh, il y a des élèves qui sont maintenant capables de retenir 150 dates en 5 minutes. Je ne sais pas si tu te rends compte, moi 150 dates, je ne sais pas combien ça fait, ça doit faire une copie double de dates, euh, il me faudrait des heures et des heures pour les retenir et je ne suis pas encore capable de retenir 150 dates en 100 minutes mais quelques dizaines c'est possible et je vais continuer euh, le module c'est à dire c'est pas une vidéo où je vous fais la présentation et après je vais partir je vais plus jamais utiliser leur site etc je travaille vraiment de manière active depuis deux mois et je vais continuer comme ça progressivement jusqu'à arriver à ce score de 150 dates en 5 minutes donc là il y a 23 épisodes donc répartis en sept chapitres il est à 34 euros au lieu de 69 euros donc il est actuellement aussi à moitié prix donc si vraiment vous êtes intéressé vous avez le lien qui est épinglé dans le premier commentaire et vraiment euh, je vous le dis honnêtement, les vidéos sponsorisées, je choisis vraiment celles que je veux faire, les partenariats avec qui je veux les faire. Je ne fais pas le premier qui vient, qui me propose un partenariat, je vais lui dire oui. Donc c'est pour ça que j'ai testé leurs produits pendant deux mois. Et après deux mois, je vois vraiment des résultats que ce soit... Vous voyez, c'est qu'un exemple les décimales de pi, mais si vous êtes capable de mémoriser 30 décimales de pi en 10 minutes, vous pouvez créer des schémas dans votre tête qui vous permettent de retenir vos cours de manière efficace, simple, et après d'avoir plein de temps libre pour faire des projets personnels, euh, si vous voulez regarder des séries ou quoi que vous vouliez faire, vous allez avoir beaucoup plus de temps libre. Donc euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter directement, ils se feront un plaisir de vous répondre. En attendant, c'était un grand plaisir de faire ce partenariat avec Clever et je pense vraiment et sincèrement que c'est une vidéo qui va vous aider et que leur programme est vraiment très complet, pour ne pas dire le plus complet du marché actuellement. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde